Bonjour. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'une sculpture qui euh, évoque la compassion. Ce qu'elle tient entre ses mains, c'est la compassion. Et j'avais envie de vous faire cette petite vidéo euh, sur la puissance que c'est de honorer le destin de sa lignée et son destin à soi. J'ai accompagné ce matin une constellation d'une personne qui souhaitait matérialiser sa source intérieure. Et euh, ce qui lui a permis d'avancer vers cette source, c'était de se retourner, de valider tout le chemin qu'elle avait parcouru, d'honorer toutes les épreuves et de, de s'incliner devant le destin de ses ancêtres. Et puis elle s'est retournée, et là, face à sa source intérieure qui était de l'autre côté de la pièce, elle s'est inclinée à nouveau vers son propre destin. Pouvoir dire oui à, à tout ce que la vie va, va nous amener sur le chemin, euh, pouvoir dire euh, oui à à emprunter euh, cette incarnation euh, sur cette planète et dans les temps qui courent, avec euh, toutes les inquiétudes, revenir à cet endroit où on est capable d'honorer et de s'incliner sur son destin. Je m'appelle Nancy Darding, je suis conseillatrice de projet. Je vous invite à liker, à vous abonner, à partager et à honorer vos destins. A bientôt